Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de quelques astuces pour la conception, justement, de vidéos. Donc, euh, en l'occurrence, le contexte, c'est, imaginons que vous conceviez des modules fondés sur, euh, sur des vidéos, et il va y avoir des erreurs classiques qui peuvent être contraignantes, beaucoup plus problématiques quand vous les faites dans un vidéo que dans un texte, puisque les vidéos sont plus difficiles à éditer, plus difficiles à changer. Et donc, euh, en l'occurrence, ici, je vais parler de deux éléments, les références à d'autres vidéos et les références temporelles. Exemple, annonce temporelle. Vous dites hier ou la semaine dernière, nous avons vu que parce que le, le, votre formation est organisée en semaine. Problème, euh, d'une itération à l'autre, vous décidez de bouger la vidéo d'un module. Elle n'est plus euh, la semaine d'avant, elle est deux semaines plus tard. Dans le... Et finalement, vu que vous avez annoncé la, la semaine dernière que dans une vidéo, finalement vous êtes gêné pour déplacer. Euh, les vidéos moi j'ai vu des collègues qui avaient réorganisé leur MOOC d'une itération à l'autre et qui étaient vraiment gênés aux entournures et qui étaient, se retrouvaient dans la position de dire bah excusez moi euh, euh, on a fait une vidéo on a du... ils expliquaient dans une vidéo les changements qu'ils avaient fait d'une itération sur l'autre qu'il fallait pas prendre en compte les références temporelles qu'ils avaient mis dans telle ou telle vidéo par exemple dans le MOOC think again sur Coursera allez regarder des petites vidéos comme ça où, ils, où il y a eu des problèmes parce qu'ils ont changé leur, leur scénarisation et malheureusement, ils n'avaient pas pensé qu'ils pourraient changer cette scénarisation au moment de la conception du contenu. Autre classique, dans, quand vous dites dans la vidéo précédente. Bon, déjà, euh, au lieu de dire ça, vous pourriez dire dans la vidéo consacrée à je sais pas l'enquête sur de satisfaction. Déjà là, si vous dites ça, vous pouvez bouger l'ordre, peu importe. Mais si vous dites dans la vidéo précédente, vous êtes aussi bloqué en termes de séquence. Imaginons que dans un module, vous aviez cet ordre-là, 1, 2, 3, et que vous vouliez dire pour une raison ou pour une autre, en fait, 2, 3, 1, c'est mieux. Bah vous êtes un peu coincé par les choix que vous avez faits dans vos discours au moment de la captation de la vidéo. Autre problème, vidéo d'introduction de module. vous allez présenter les différents contenus d'un cours, mais en fin de compte, ça évolue. Vous pouvez décider de supprimer ou d'ajouter des, des vidéos. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il faut être obligé à chaque fois que vous faites une modification de retourner des vidéos d'introduction de module Ça, c'est un vrai souci. Donc, peut-être qu'il peut être préférable euh, d'avoir un texte qu'on peut éditer en quelques secondes où vous présentez le différents contenus plutôt que de, des vidéos brutes. Autre point, je trouve intéressant, le fait que, que sur YouTube, par exemple, quand vous postez une vidéo, finalement, elle a une existence propre qui est décorrélée des autres de la séquence, euh, vos vidéos d'une séquence pédagogique. C'est-à-dire que vous pouvez certes euh, mettre sur votre chaîne YouTube une séquence à suivre, mais finalement, les algorithmes et les apprenants suivent les choses de manière décorrélée. Et vous pouvez avoir euh, une, une vidéo qui a une existence propre, qui peut déclencher beaucoup de vues. Et en fait, si à chaque fois, vous allez dire dans cette vidéo qui devrait être autosuffisante, nous avons vu dans une autre vidéo que blablabla, bla bla, bah finalement, vous allez perdre en autosuffisance et ça va, ça va moins donner ce sentiment que ça peut être un contenu autonome, cette vidéo euh, en soi. Donc personnellement, le plus possible, j'évite de faire de, des références à d'autres vidéos ou d'autres contenus pour que chaque vidéo puisse être prise comme un élément autosuffisant d'une formation. Donc en termes de conclusion, euh, donc, même si la formation est stable, même si vous n'allez pas changer l'ordre, etc., il faut que vous ayez en tête, quand, si en tout cas, vous êtes dans une logique de valorisation sur YouTube, par exemple, que le vidéo, ça peut être intéressant de les penser comme outils suivantes, notamment si elles ont vocation à avoir beaucoup de succès de manière individuelle. C'est-à-dire que vous, vous aurez beau proposer une séquence, souvent, certains éléments de la séquence vont à susciter plus d'intérêt que d'autres pour les internautes, et il faut aussi Imaginez ça comme conséquence au moment de la conception de la vidéo.